ils ont couché la nuit hein? samedi dimanche le pasteur est entré dans le culte il n'a pas voulu prêcher il était trop pensif au milieu du culte il a commencé à sentir de la fièvre Il a dit aux anciens Conduisez le culte jusqu'à la fin Moi je vais me reposer Et Après le culte Les gens sont allés le voir La fièvre montait sérieusement Avant même qu'on s'arrange Pour l'amener à l'hôpital À 15h le pasteur est mort C'est après une année Que cette femme va faire le témoignage Comment le pasteur Nous nous sommes allés au cimetière On pleurait cet homme de Dieu là On ne savait pas que le pasteur On l'a envoûté avec le sexe Vous les hommes de Dieu Qui êtes dans cette salle Je vous en pas. supplie Je Moi aussi serviteur comme Je vous, vous Ne touchez jamais à ce Je péché suis... Comme il, est il y aura des pasteurs qui vont vous encourager Les fourbes Les gens qui ont renié la foi depuis Ne faites pas vous ça Vous allez vous détruire J'ai beaucoup d'années en Jésus hein? Même certaines personnes qui s'appellent père ici ils nous ont trouvé en Jésus nous Chaque bah fois qu'un pasteur commence avec le sexe La fin c'est toujours catastrophe. Imaginez-vous Un blanc est venu nous prêcher à Lubumbashi Il a appelé 500 couples pastoraux Là-bas, il n'y avait pas question de pasteur avec bulletin théologique. Non, il faut être pasteur d'une paroisse. Nous, Nous sommes entrés dans cette salle-là. Le pasteur là blanc, c'est un suisse. Il a commencé à prêcher. Et vous savez que les blancs sont sérieux quand il faut être sérieux. J'ai vu le blanc devenir rouge Je ne sais pas ce qu'il a appris Ce blanc-là a pris la Bible Il a dit vous êtes 500 pasteurs ici Je jette cette Bible Que celui qui n'a jamais connu une autre femme de, Depuis qu'il s'est converti Il n'a jamais connu une autre femme que sa femme qui vient de traverser cette ville mes amis j'ai vu la toute première personne mon père papa, papa. À l'époque il avait 72 ans. Il marchait avec fierté. Il a dépassé la Bible. Et il a dit au blanc, moi je n'ai jamais fait ça. Mes amis, puis on a vu un deuxième pasteur, un jeune. Il est venu. Il a dépassé la Bible. Nous avons commencé à attendre. Tu -tu -tu Une troisième jusqu'au moment où je te parle. Imaginez-vous sur 500 pasteurs 500, Il n'y a que deux pasteurs Ils n'ont jamais connu notre foi. En dehors de la Bah oui, tout. Bah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 je vous dis le culte est fini je n'avais jamais Afuna senti Passo la, la chanson. il n'y a personne qui, il avait Papa, personne qui pouvait parler à l'autre un calme de cimetière. qui et tout le monde sortait. comme est mouillé je, le lendemain nous sommes allés rencontrer un de pasteur de il m'a dit papa Ce blanc -là, il se prend pour secrétaire de Dieu moi je ne voulais pas me montrer j'ai si dit non tu n'as pas su tu bah, pas. Pas, tu Vous savez, c'est ce jour-là que j'ai compris que ce que nous appelons les hommes de Dieu ici. Eh, eh, eh, que ni Boulundo. si, es ni ni Mais si, non. Tu si au nom. niveau des pasteurs, c'est comme ça. Ce cas, comme ça. Ce allons au niveau de euh, à gauche, à gauche. Tu sais, va à gauche, au niveau de. de quoi Les chantres Là, c'est c'est c'est là. C'est la FIFA Il est déjà FIFA et à Boucharette